à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle bibliose je suis le, le docteur Aïda Soufiane Nidraba du Maroc euh, j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec le docteur Christophe Mann euh, du, de la PHP à Vicenne-Jean-Verdier et avec le docteur Clément Beck qui est cardiologue à la clinique de la sauvegarde de, de Lyon et nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Patricia Réan du CHU de Bordeaux qui va nous parler de la survie à long terme sous Tafamidis pour les patients avec amylose à transthyrétine. Donc Patricia, à toi la parole. Bonjour à tous. Euh, donc euh, j'ai choisi pour vous un, un, un papier qui a été récemment publié et qui étudie donc la, la partie d'études à long terme la suite d'ATRACT, euh, l'étude à long terme avec l'efficacité du Tafamidis chez les patients avec amylose cardiaque à transthyrétine. Alors, euh, L'objectif principal, c'était de voir euh, sur l'étude de long terme, c'est-à-dire à 5 ans, euh, le bénéfice du tafamidis dans l'amylose cardiaque à trostyrétine. Euh, et donc, euh, à l'issue de l'étude ATRAC, les patients euh, qui étaient en placebo ont été switchés euh, également sous tafamidis. Donc, vous voyez ici le flow chart. Euh, sur les 441 patients randomisés, ils ont exclu les 88 patients qui avaient été mis euh, dans ATTRACT sous ta 10-20 mg. Ils n'ont pas inclus, ils ont comparé uniquement les patients qui étaient sous 80 mg à, à, au démarrage. Donc il y avait 176 patients. Et donc euh, à l'issue euh, d'ATTRACT, euh, ils ont été euh, pour certains... Euh, ils ont été tous switchés à 80 mg, puis à 61 mg quand euh, la, la, MM, la RTU s'est terminée. Donc il y a un comparatif de, entre euh, 110 patients qui ont continué euh, versus 82 patients. Donc avec, Donc, avec un, un, un, un moyenne de, de suivi à suivi 5 ans. À 5 ans. Euh, le, dans le groupe 10 en continu, c'est-à-dire ceux qui ont eu Tafamidis depuis le début, il y avait euh, 45% de décès à 5 ans, alors qu'on peut aller jusqu'à 80% quand on n'est pas sous Tafamidis. Euh, dans le groupe placebo qui a été switché à Tafamidis dans un second temps, il y avait un taux de décès de 63%, donc plus important, donc avec une différence significative de ne pas avoir eu le traitement dès le démarrage. Il n'y a pas eu de problème en, en concernant la sécurité. Il y avait autant d'événements secondaires globalement que dans le qu'avec le placebo. Et quand on voit ici les courbes de survie, on voit que les patients traités en continu par tafamidis euh, et les patients qui ont été switchés dès 14 mois, il y a un écart qui se creuse en termes de survie, sans, sans décès, et donc euh, avec une un taux de décès qui est plus important chez les patients qui ont été mis sous tafamidis dans un second temps, donc un, ce qui prouve l'intérêt de, de mettre les patients le plus tôt possible, avec cependant un bénéfice résiduel chez les patients qui ont été pris en charge tardivement, puisque sur des courbes de survie où on extrapole ce que ça aurait donné chez un, les patients qui pourraient continuer avec un placebo, les patients qui ont eu le, le tafamidis dans un second temps, ont quand même eu moins de décès que ce, cette courbe d'extrapolation. Il y a des études qui ont été faites selon le, le génotype, selon que le, les patients étaient mutés ou non mutés, et on voit que chez les patients euh, qui étaient euh, non mutés, les wild type, il y avait euh, une diminution de 35% du risque de décès euh, quand on a par rapport au fait d'être euh, en famille en continu. Et alors que chez les patients mutés, euh, on diminuait de, également d'environ 40% le, le risque. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est en fonction de la NYHA, on voit qu'on a une réduction de la, de la mortalité toute cause de 44% chez les patients qui étaient à baseline à, en NYHA 1-2, c'est-à-dire tout au début. Et euh, les patients qui ont été NYHA 3 ont également une 35% de réduction de la mortalité toute cause. Donc là, ça laisse sous-entendre que potentiellement, on peut apporter, apporter un bénéfice également chez ces des patients les plus sévères. Et donc, c'est un élément assez nouveau. Donc, en conclusion, ce travail montre qu'il y a une meilleure survie chez les patients qui ont été initiés par Tafamidis le plus tôt possible par rapport au, au groupe placebo qui a été switché sous Tafamidis ensuite. Donc, il y a une importance à traiter le plus rapidement possible les patients. Pour les stabiliser. Il y a également un bénéfice même si les patients sont assez sévères du genre NYHA3 ou s'ils si ont été euh, traités tardivement, par exemple s'il si, euh, y a eu du retard diagnostique important ou qu'au début ils n'ont pas souhaité prendre le traitement, il y a toujours un intérêt à, à le, le discuter à un moment donné pour, pour leur apporter un bénéfice en termes de survie. Je vous remercie de votre attention.